Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser avec l'effet chemin donc ces feuilles de palmier qui peuvent être, voyez, facilement modifiables. Donc pour cela, on va utiliser l'outil crayon. Donc on vérifie bien ici le lissage à 50, euh, forme aucune. Je vais réaliser donc la partie du haut, voilà... Je sélectionne ici le petit carré, je me mets dessus, il devient rouge. Je clique, je fais la partie du bas, je zoome en cliquant sur la molette et je vais faire ici voilà, la petite queue du palmier, de la feuille de palmier. Donc une fois que ceci est fait, il suffit juste de copier cet élément. Voilà, copier donc On le copie, on le copie dans le presse-papier. On va ici aller dans forme et choisir la forme qu'il y a dans le presse-papier. Et maintenant lorsque je vais cliquer glisser et que je relâche automatiquement la forme est mise le long du chemin Alors, on peut modifier la forme du chemin vous voyez que la feuille est déformée et on peut également modifier la feuille elle-même en cliquant sur cette petite option là à ce moment là la feuille apparaît ici et lorsque je vais modifier un élément de cet objet, automatiquement, vous voyez, ça modifie l'objet du ici. Donc, ctrl Z, voilà. On va, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir donc une ligne au milieu de cet objet. Donc, c'est ce que je vais faire là, avec l'outil crayon. Donc, je désactive ici forme, je mets aucune. Donc, je clique, je déplace, je clique une deuxième fois. Je vais combiner ces deux objets chemin combiné là je me dis que ça devrait être bon je fais édition copier donc je mets cette forme dans le presse papier je sélectionne mon outil crayon je clique voilà je glisse Ah, j'ai oublié ici de sélectionner à partir du presse papier voilà je me dis bon ben bah, ça fonctionne impeccable je vais mettre un petit contour pour bien voir ici je vais mettre en jaune ça va être mieux est en vert clair, voilà, on voit mieux donc là je me dis ben, impeccable. Je vais pouvoir modifier, oui, ça fonctionne. Si je modifie maintenant, je donne un petit côté un peu plus rond et là, bon, ben, on s'aperçoit qu'il y a un petit souci. Il y a cette espèce de, de, de forme noire, enfin, pardon, verte qui apparaît ici. Là, nous avons un trou et effectivement, lorsque je déplace, on s'aperçoit qu'on voit à travers donc c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut utiliser une autre technique donc je sépare ces objets je vais placer la feuille derrière il faut juste en fait modifier le contour ici et le transformer en chemin voilà maintenant lorsque je sélectionne cet objet plus l'objet du fond et que je vais dans chemin je fais différence donc je vais copier ça dans le presse papier copier je sélectionne l'outil crayon la forme, c'est bien à partir du presse-papier. Je clique, je relâche, et là, on voit la forme. Si je mets un petit contour, hop, alors je vais mettre un petit contour un peu plus foncé. Là, on se dit, ben voilà, ça fonctionne. Alors, le seul le seul bémol, c'est que lorsque j'ai un contour qui est vraiment très fin, par exemple, à 0,1, eh bien, on voit, on voit à travers, là. Alors, l'astuce, encore, consiste... Donc je reviens sur mon objet de départ à aligner les nœuds l'un sur l'autre donc horizontalement et verticalement ici et ici tac tac et maintenant on va voir donc je copie cet élément d'ici on copie j'utilise l'outil crayon je vais mettre ça comme ceci avec un contour on va mettre un contour donc de 1 pour bien voir si, que ça continue à marcher. Et lorsque je vais mettre un contour très très fin, par exemple un contour de 0,1, eh bien on ne verra pas à travers. Et lorsque je vais dans l'affichage, mode d'affichage, contour, eh bien on a l'impression qu'on a une seule ligne, alors qu'on a une ligne qui est euh, deux lignes superposées. Voilà pour cette petite astuce. On va rajouter euh, des petits traits. Donc Pour cela, je vais revenir en arrière, donc CTRL-Z plusieurs fois, de façon voilà, à avoir les nœuds qui, sont, euh, qui ne sont pas encore alignés, de façon à créer les petits traits. Voilà. Alors, pourquoi ça ne marche pas je vais changer le contour, je vais le mettre à deux pour bien les voir, voilà, alors j'en rajoute plusieurs, alors également une petite astuce, j'ai cet élément là qui est sélectionné, j'ai l'outil crayon, si j'appuie sur shift, eh bien il va combiner les objets automatiquement, donc ça m'évitera de le faire après, et c'est pas plus mal. Voilà. je vais aligner horizontalement les nœuds ici, comme ceci, je vérifie, voilà, je vérifie que les nœuds, alors je les sélectionne, je vais agrandir un peu, voilà. alors je convertis ces objets avec l'outil nœuds. je les convertis en chemin, et je vais soustraire donc à cette forme. Donc chemin, je fais différence. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à aligner les nœuds. Comme tout à l'heure. Tac, tac. Tout cela, je vais les aligner horizontalement. Je sélectionne tous ces nœuds-là, voilà. Horizontalement, c'est parfait. Et voilà, donc verticalement, horizontalement horizontalement, verticalement. Donc c'est un peu long. Mais ça nous fera gagner du temps par la suite. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Et encore un. Et c'est bon. Hop, là c'est un peu moche. Voilà. Donc je copie cet élément, CTRL-C, j'utilise mon crayon, forme à partir du presse-papier, et voilà, donc le fond vert, le contour, comme il faut, et à ce moment-là, ça marche impeccable. Donc pour l'ajouter, rien de plus simple, je vais récupérer la couleur de contour, F7, j'appuie sur SHIFT, je clique sur le contour... Je l'ai pas. Voilà. Et je vais mettre le dégradé qui va bien, donc dégradé radial, celui-là. Voilà, je vais positionner comme ceci. Alors elle est un peu épaisse. Ben, tout simplement, je fais apparaître ici les paramètres de l'effet chemin qui se trouve ici. Clac. Et j'ai carré vers tout ça, comme ceci. Et voilà avec un petit contour clic droit ici de 1 c'est parfait je sélectionne l'outil crayon j'appuie sur shift Vous voyez ce qui permet lorsqu'on appuie sur shift d'avoir ces objets qui sont combinés je récupère donc le contour je récupère le dégradé et ça me permet d'aller encore un peu plus vite après je les sépare tac ils deviennent indépendants les uns des autres, et je peux maintenant tranquillement placer mon, mon dégradé comme je le souhaite, voilà, comme ceci, tac, voilà, alors une dernière petite astuce à vous montrer, si je veux maintenant, alors je vais passer tout ça à l'arrière-plan, derrière les noix de coco, Hop. J'ai grouper, dégrouper. Par exemple, si je souhaite que cette feuille soit vraiment euh, petite, eh bien, si je joue juste avec les poignets, là, je me dis, bah ça marche. Elle devient petite, sauf que lorsque je relâche, eh bien, ça marche. <rire> C'était pas ça. Alors, attendez. Alors, je peut-être essayer avec celle... Alors, attendez, hop. Voilà, oui, en fait, là, elle est, elle est déjà dans un groupe. Admettons qu'elle n'ait pas été dans un groupe, donc je vais dégrouper. Ah oui, donc ça, c'est pas une que j'ai créée. Alors excusez-moi. Voilà, celle-là. Donc là, on s'aperçoit que c'est un chemin. <rire> je vais réduire, voilà, de façon à ce qu'elle soit vraiment toute petite comme ça. Et lorsque je relâche, automatiquement, elle devient grosse, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est donc le chemin est en rouge et l'objet qui est ici, c'est lui qui est appliqué le long de ce chemin. Donc, c'est normal qu'il respecte la hauteur qui est ici. Alors, pour remédier au problème, il suffit donc de grouper cet objet, CTRL-G, ou de passer ici, grouper, et maintenant, lorsque j'utilise les flèches et que je réduis, à ce moment-là, voilà, on conserve le, le redimensionnement correctement. Rien ne m'empêche d'aller dans le groupe, ou d'utiliser l'outil pour modifier maintenant dans mon groupe ma forme. Par contre, si maintenant je dégroupe, je retrouve bien sûr les, la grosseur de, de départ. Voilà, j'espère que cette astuce vous servira. Euh, je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouveaux tutos.